Semi, donc là, je me prépare à mettre dans des pots les cacahuètes que j'ai fait germer dans du tissu, dans du coton. Donc, comme vous voyez, on a l'impression que ça commence à moisir. Donc là, je vais pas, je ne tarde plus. Je pense que je vais peut-être même renouveler le, le coton parce que là, c'est pas possible, je peux pas laisser ça comme ça. Voilà, donc je vais mettre tout ça en pot dans ce genre de pot là. J'ai préparé le terreau, donc euh, voilà. Donc là, je, je fais ça et je vous reprends après. Je voulais vous montrer que j'ai nettoyé euh, les cacahuètes. En fait, ça sentait vraiment mauvais. Donc euh, effectivement, ça pourrissait. Donc euh, voilà, c'est pas forcément une super idée le, la germination dans le, dans le coton hydrophile. Donc il faudrait peut-être voir avec euh, du sopalin, je sais pas. Donc on voit quand même que les germes sortent. Alors... Il semblerait que ce soit plutôt la partie arrondie d'où sortent la, la racine. En fait, j'en ai vu une autre qui venait à peine, à peine de sortir. Donc, alors non, pas celle-ci, j'en ai vu une avec un tout petit germe. Voilà, bon, c'est difficile à dire en fait, hein. c'est vraiment... Euh... Il y en avait une autre... Ici. Voilà. Donc, pas forcément, puisque là on a la partie arrondie. Et là on voit que le germe serait plutôt ici. Donc euh, non, c'est vraiment euh, difficile euh, de se baser sur quoi que ce soit. J'avoue que je referai bien le test avec. Euh, avec du sopalin, plutôt avec des feuilles de sopalin. Alors je pense qu'il faut bien sûr du sopalin complètement blanc, sans aucune impression, euh, donc, euh, et donc sans aucun produit chimique. Bon, C'est difficile à dire, certaines sont pas, euh, ne sont pas ouvertes. C'est difficile de déterminer une règle. Impression que ça sort d'ici donc ça sortirait de la partie plutôt pointue donc pour partie plutôt pointue vers le bas mais bon donc voilà moi je vais mettre ça en pot et, et je vous reprends après donc euh, un petit point sur euh, sur les cacahuètes là donc euh, je les ai positionnés devant une autre fenêtre de mon bureau là que j'ai euh, donc comme vous voyez il y en a une certaine quantité qui a bien repris en fait euh, dans cette barquette là euh, c'est pas trop mal euh, bon j'en ai toujours hein, j'ai toujours des semis à, à mettre en pot là, je, avec mes travaux à l'extérieur euh, euh, je suis un peu à la bourre euh, là dessus donc euh, il va falloir que je m'en occupe euh, j'avais des cacahuètes en fait qui étaient toujours en attente bon elles ont commencé mais j'ai l'impression qu'elles ont aborté quoi vraiment euh, là les trois qu'on voit ici elles n'ont pas bougé d'un poil donc là à mon avis c'est fini pour elles euh, par contre, j'en ai d'autres là que je vais pouvoir en remettre euh, dans des pots plus grands. Et je vais vous montrer ce que j'ai euh, juste à côté. Euh, une autre caisse que j'ai fait de, des cacahuètes que, que j'ai fait germer dans du coton hydrophile. Bon, sur celle-ci, on a vraiment l'impression qu'il ne se passe absolument plus rien. Euh, donc, euh, bon. Je trouve que le, la germination en coton, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Parce que je pense que le coton absorbe trop l'eau, en fait, et il, est trop, il reste trop humide. Donc c'est pour ça que je referai peut-être un test avec du sopalin. Mais du sopalin blanc, bien sûr, sans aucune impression, pour ne pas ajouter de produits chimiques dans l'environnement de, des, des cacahuètes. Euh, bon, voilà, c'est tout. C'est un échec, hein, je pense, mais euh, bon à côté de ça bah, je voulais vous montrer un petit peu euh, tout ce qui est euh, donc là on a les tournesols donc euh, ici on a des tournesols là on a les courges qui sont quand même assez jolies hein, vraiment euh, elles sont vraiment très belles hein, je trouve Il y a les courges spaghetti, courges butternut donc euh, là je crois qu'on a encore des tournesols non c'est des melons donc, là on est plus dans les melons voilà qui pousse pas trop mal hein. un petit peu plus lentement euh, que les que les courges mais euh, ouais, ça pousse quand même donc les euh, tournesols là, voilà, encore des tournesols donc on va y avoir peut-être des melons je sais plus ce que c'est ouais, toujours du melon donc là on est toujours dans le melon là on on est sur le bon il y a un chou avec euh, le maïs popcorn ici donc qui reste un petit peu plus petit euh, que le maïs euh, doux qui lui pousse très bien. Il y en a une autre d'ailleurs, voilà. Donc ici. Alors ici on a les tournesols. Il y en a un qui s'est complètement plié là. Donc euh, bon, c'est pas grave. Il faudra que je lui mette un tuteur. Et donc la première série. D'ailleurs j'en ai encore là que j'avais pas mis en pot, qu'ils étaient tout petits. La, la première série de, de cacahuètes, elle par contre, a vraiment bien poussé, hein, vraiment, euh, ils ont vraiment euh, une, une belle tête. Donc, euh, ici on a euh, donc, un, une seconde série de, de yénades qui poussent tranquillement. Et donc les premiers que j'avais fait, qui sont en fleurs, donc, ont déjà fait une fleur et apparemment il va y en avoir d'autres. J'ai vu ça ici je crois, voilà. Ici, je ne sais pas si on voit bien mais la macro c'est pas évident. Voilà, donc ici on, on aura sans doute une autre fleur. Donc euh, ouais c'est sympa, en plus elles sont pas toutes de la même couleur, euh, donc c'est vraiment pas mal. Euh, là on a la bourrache, donc c'est pareil, la bourrache, euh, il va falloir que je remette tout ça en pot plus grand. Comme vous voyez, en fait, comme j'ai plus de, de, de, de caisses comme ça en plastique, ben, du coup, j'ai réutilisé mes, mes caisses de, de mini-serres, parce que ben, euh, je n'ai pas le choix, donc il faudra que peut-être que je me rende chez IKEA pour racheter des caisses en plastique, mais là, en attendant, euh, voilà, je, je fais comme ça. Donc là, on a les concombres. Ah, les concombres ils poussent très bien aussi. Hein. Vraiment, euh, ils ont une belle tête, je trouve. Donc... Euh, c'est plutôt pas mal. Là, un petit point sur la consoude. Donc, euh, vous voyez, en fait, les pots euh, qui ne sont plus dans le, la caissette, là, ce sont ceux qui ont fonctionné, c'est-à-dire trois pots. Euh, c'est vraiment très peu. Donc, euh, non, deux pots, qu'est-ce que je dis Deux pots. Donc, euh, alors, c'est vrai que Seb de Jardino Naturel m'a dit que il fallait plutôt euh, attendre juillet, je crois. Je retrouverai son, sa vidéo. Euh, mais euh, son message surtout euh, je retrouverai son message il m'a dit que c'était pas forcément la bonne période pour le faire pour faire des semis donc euh, effectivement je pense que c'est pas du tout ça donc, euh, donc bah, je suivrai son conseil et euh, je retenterai l'expérience euh, à une date euh, plus vers le mois de juillet août je crois donc euh, là c'était pas, pas terrible, mais bon, j'ai quand même deux, deux plans donc je les planterai, quand ça sera le moment, donc euh, voilà. Un petit point sur mes semis de tomates, donc là vous voyez euh, les semis de janvier, donc ces deux barquettes là, donc euh, bon, ça continue à pousser, hein, c euh, les plants sont assez fins, euh, comparés à ceux de, des mois suivants, vous allez le voir, euh, bon, les plus grands doivent faire, je pense, dans les 40 cm, là, maintenant. Donc, je vais pas le mesurer, mais à vue nez, c'est ce que ça donne. Donc là, on a les plans de février. Donc, on voit que déjà, les tiges sont un petit peu plus euh, épaisses, en fait, sur celui-ci, par exemple, que euh, ici. Bon, on, enfin, ça, dépend, hein, ça dépend des plans, mais globalement... On a l'impression qu'ils sont un petit peu plus trapus sur février donc euh, voilà on a toujours la, la tomate grimpante euh, de, de bérao là donc euh, bon, cette tomate là euh, c'est logique qu'elle euh, qu ait tendance à, à pousser un peu plus que les autres et euh, je vais vous montrer donc mes semis donc déjà euh, les semis de de poivrons poivrons et piment donc euh, qui poussent pas mal hein. là, il, on avait l'impression qu'ils stagnaient pendant un moment, donc je les ai fait au 1er janvier. Je vous le rappelle, en fait, euh, ils avaient, on avait l'impression qu'ils stagnaient un petit peu. Donc, euh, bon, là c'est reparti, euh, apparemment, peut-être avec la luminosité extérieure qui est plus forte. Et donc, euh, là, on a les semis de Mars, la troisième vague de semis, euh, donc euh, qui sont euh, vraiment euh, pas mal, et notamment ceux-là. Vraiment, on voit la, la taille des tiges. Vraiment, on voit là, la... voilà sur ce, cela aussi et surtout la, la taille des feuilles. On voit qu'à côté, les feuilles sont beaucoup plus petites que celles-ci. Ce sont vraiment bien développées. Donc euh, vraiment là, par exemple sur celle-ci, on a une taille de feuilles Si on, on regarde ma main, bon, alors c'est peut-être la variété. Hein. Euh, il faut que je regarde. Euh, je ne sais plus quelle la variété c'est. C'est la tomate. C'est la tomate glacier donc les tomates glaciers, je sais qu'il y en a certains qui en ont fait, euh, donc vraiment, on a, on a vraiment une belle, une belle couleur, une belle taille de feuilles. Euh, c'est vraiment mes semis les plus réussis, euh, je trouve, euh, même si les autres sont plus grands, euh, ceux de janvier bien sûr sont plus grands parce qu'ils ont démarré avant, mais ceux que j'ai fait au 1er mars, c'est vraiment euh, impressionnant, la taille qu'ils ont. Qu ont. D'ailleurs, quand on regarde, ces semis-là sont plus grands que ceux de février, qui eux-mêmes étaient déjà pas mal. Ils étaient quand même assez jolis. Hein. Ils étaient, euh... Mais là, je trouve que sur mars, c'est vraiment... Euh... C'est impressionnant la, la, la différence. Donc, effectivement, quand je vois ça, ça me donne plus envie de faire euh, l'année la pro... prochaine tous mes semis en mars. Parce que vraiment... Euh... Là, je suis assez, assez épaté. Euh, je n'ai jamais prêté attention vraiment euh, aux, aux dates. En fait, euh, j'ai dû commencer en mars, hein, mes tout premiers semis. Mais comme c'était les premiers, euh, bon, j'étais pas forcément super au point euh, quand je les ai faits. C'était il y a au moins 4 ans, hein, je pense, les premiers. Euh, mais, euh, mais là, cette année, avec euh, une amélioration de ma technique, euh, l'utilisation de, des lampes à LED plus le, le millard, euh, vraiment, euh, je trouve que les semis de, de mars, du 1er mars, sont vraiment euh, très beaux. Il y a quand même une différence, assez étonnante parce que ceux-là aussi sont du 1er mars, et euh, cette barquette-là est du 1er mars, mais euh, bizarrement, euh, je trouve que ceux qui étaient sur le même étagère ici, avec, euh, sur, avec un autre panneau de LED qui est légèrement différent, qui allume, je ne sais pas pourquoi, euh, la lumière semble semble de, différente. De, de, euh, elle a l'air moins rose en fait euh, quand on regarde. Euh, je ne sais pas si ça joue exactement. Hein, pourtant, euh, d'extérieur, euh, ça paraît euh, les mêmes panneaux, mais la, la lumière, elle semble légèrement différente. Alors, je ne sais pas si si ça joue ou est-ce que le fait que ça soit sur l'étagère euh, de droite, euh, parce que j'ai deux étagères, euh, fait que la, le soleil euh, est plus présent sur cette étagère là, je sais pas du tout, franchement, euh, j'en ai, ai aucune idée. Euh, mais toujours est-il que quand je vois la tête de, des semis là de mars, euh, je me dis que l'année prochaine, c'est clair que je les ferai en mars. Voilà. Donc euh, c'était un petit point euh, sur les semis. Euh, je vais ranger tout ça et je vais vous montrer la tête euh, de ce qui reste. J'ai encore d'autres semis euh, et notamment ceux de, du, de janvier qui étaient dans la, la chambre d'amis. Donc, était un, qui avait un petit peu souffert. Donc, vous allez voir l'évolution. Euh, donc, mon, mon, mon autre lot de œillets d'Inde que j'ai, qui sont à peu près de la même taille que, que ceux qui se trouvent près de la fenêtre. Donc, euh, là, ici, voilà, on voit donc la tête qu'on. Donc, les semis qui étaient dans la chambre d'amis, qui, qui faisaient vraiment la tête. Alors, ils sont pas encore. Euh, dans vraiment un, un état merveilleux mais on a l'impression que ils ont repris un peu de, de couleur. donc ils sont toujours assez petits hein. donc à voir, il y en a un qui est mort Donc euh, lui il était vraiment euh, trop abîmé je pense par contre ceux là je trouve qu'ils ont, ils ont repris plus de couleur que les autres les, les, la couleur a l'air vraiment euh, plus éclatante je, je ne sais pas trop, donc euh, bon, tant que ça pousse, euh, je, je laisse pousser. Voilà. Donc. Voilà. Donc déjà, euh, c'est clair que ce, cette expérience de, de mettre euh, des semis dans la, dans, mon, dans ma chambre d'amis, euh, je ne la referai plus. Euh, et euh, avec euh, ce que vous avez vu précédemment, euh, ben, il est clair que et, les semis de l'année prochaine seront tous faits, euh, au mois de mars donc euh, voilà il n'y a pas de en tout cas les semis de tomates les semis de poivrons je continuerai à les faire au mois de janvier parce que c'est très très très très long je trouve que ça, ça prend un temps fou en fait à, à pousser les poivrons c'est interminable donc euh, je, je les ferai au 1er janvier mais ça sera uniquement les poivrons que je ferai euh, par contre voilà tout ce qui tout le reste en fait je les ferai au, au mois de mars euh, les œillets d'Inde, ben, je pense qu'avril, c'est suffi largement suffisant. Donc euh, voilà, il faut essayer de, de trouver euh, la meilleure date. Et euh, je, je, je ferai euh, aussi un petit test, en fait. Euh, J'essaierai de, de faire un test avec euh, 3 ou 4 plans, je pense, tous les 15 jours, en février quand même, avec quelques, quelques plans hâtifs. Euh, de, de type russe ou polonais que je sélectionnerai donc je, je ne ferai que 4 plans je pense euh, tous les 15 jours pour euh, essayer de, de reproduire l'expérience euh, que font euh, euh, Jaco et Lily en fait je vous recommande leur, leur chaîne euh, donc euh, ils ont réussi à obtenir leur première tomate euh, je crois que c'était mi-juin alors, je ne sais plus la date exacte, je, je pourrais l'afficher la, la, euh, et euh, ils ont positionné en serre, euh, je crois que c'était euh, mi-février euh, leur, euh, leur, leur plantules en fait, elles avaient uniquement les cotylédons euh, d'après ce que m'a dit euh, Lily et donc euh, en peau de, de 9 cm donc ça doit être à peu près des peaux de, de cette taille là donc je vais essayer moi-même de faire aussi de pousser des tomates en serre froide avec des températures basses, mais en les protégeant vraiment à l'extrême. Donc pour voir vraiment si on peut réussir à obtenir quelque chose de mieux en le faisant à l'extérieur, mais vraiment bien protégé. Il faudra vraiment bien réfléchir à une protection maximum pour que la lumière passe, mais que bien sûr le froid soit vraiment atténué au maximum. Donc euh, voilà, Donc, il y a une, une liste de chaînes que, dont j'aimerais vous, vous faire part. Donc, un petit clin d'œil euh, à Patrick euh, de Jardin Vivrier. Donc euh, je le remercie vraiment. Euh, merci Patrick pour euh, ta vidéo que tu m'as spécialement dédicacée. Donc euh, je te dédicace cette vidéo à mon tour. Donc euh, voilà, écoute, euh, j'attends euh, avec impatience tes prochaines vidéos et je te remercie. Euh, pour ce que ce que tu as fait. Euh, je veux remercier aussi euh, ben Black G pour euh, sa vidéo sur les poules, donc euh, et la responsabilité que ça représente. Euh, Moi-même, euh, j'aimerais bien euh, euh, élever des poules euh, de, euh, dans, dans mon jardin. Donc, euh, bon, euh, mes parents en faisaient. Euh, donc, je, je sais un petit peu comment comment ça se passe. Mais euh, bon, voilà, c'est vrai qu'il y a toujours des moments. Euh, agréable et un peu moins agréable donc euh, je le remercie euh, d'en avoir discuté euh, d'en avoir discuté avec nous et puis moi bon, un, un petit clin d'œil parce que j'ai bien aimé ta dernière vidéo avec, euh, avec ta fille Laura donc euh, bah, je lui souhaite euh, aussi euh, une super réussite pour ses semis dans sa mini serre là, qui est euh, vraiment euh, super bien conçu mais comme euh, je lui disais en fait c'est dommage ils l'ont pas poussé euh, la réflexion euh, très loin, il euh, y a euh, comment, des petits défauts, mais euh, bon c'est euh, assez sympa comme, euh, comme initiaire. Donc euh, bien sûr, euh, comme je le disais, euh, Jaco et Lily, euh, pour euh, bah, leur semis là, que je trouve vraiment très bien. À David et Linda, euh, David a, a fait des, des vidéos là, sur ces, ces potagers en carré, que qu'il a monté et installé, donc euh, voilà, bah, j'attends de voir, euh, j'ai vu qu'il a bien préparé euh, son sol pour, euh, pour ses salades, donc euh, ça devrait super bien marcher, je pense, donc euh, j'attends de, euh, de voir le, le suivi pour, euh, pour confirmer pour confirmer que il va avoir des, des, vraiment des super salades. Euh, un petit clin d'œil aussi à permagaya euh, j'attends toujours euh, ta vidéo sur, euh, sur ta... Ton abri à tomates euh, en forme de serre tunnel euh, qu'il a fait euh, qu'il a fait lui même euh, donc euh, voilà je te mets un petit peu la pression là <rire> donc euh, comme tu m'as demandé de de sortir euh, plusieurs fois mais mon point sur les semis donc euh, voilà je te mets aussi un petit peu la pression euh, euh, là dessus donc euh, voilà bah écoutez euh, la vidéo est terminée donc euh, bah, si vous avez aimé la vidéo euh, Mettez un petit pouce en l'air, partagez-la et abonnez-vous euh, si vous n'êtes pas encore abonné. Euh, N'oubliez pas de cliquer sur euh, la petite cloche euh, en haut à droite pour euh, recevoir des alertes. Euh, sinon vous verrez euh, dans le, la liste de vos abonnés euh, qu'il y a une nouvelle vidéo avec un petit indicateur euh, euh, sur, sur la gauche. Voilà.